Vous connaissez René Descartes On lui doit la célèbre idée « Je pense donc je suis ». C'est de la philosophie. Quel rapport avec les maths Ben C'est aussi lui qui a inventé la notation des puissances. Le fait qu'on mette la puissance en exposant, c'est-à-dire en haut à droite. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler des puissances. Pour cette introduction, on va comparer multiplication et puissance. Il y a certains éléments qui vont aller un petit peu plus loin, il n'y aura pas besoin de tout noter. Je vous indiquerai les points importants à noter dans votre cahier de théorie. Je vous rappelle que multiplier, ça revient à additionner plusieurs fois le même nombre. Par exemple, 7 fois 4, ça revient à faire 7 plus 7 plus 7 plus 7. On additionne 4 fois 7. Et bien de la même façon, une puissance, ça revient à multiplier plusieurs fois le même nombre. Par exemple, 7 puissance 4, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7. On multiplie par 7 4 fois. Là, vous pouvez noter la définition de la puissance. Dans l'addition, il y a un élément neutre, c'est 0. Quand on additionne avec 0, ça change rien au résultat. Par exemple, 7 plus 0, ça reste 7. Du coup, multiplier 0 fois, c'est additionner 0 fois. On tombe forcément sur l'élément neutre de l'addition, 0. 7 fois 0, 0. On additionne, 0 fois 7, ben ça fait 0. Pour la multiplication, l'élément neutre, c'est 1. Quand on multiplie par 1, ça ne change pas. Par exemple, 7 fois 1, ça ne change pas, ça reste 7. Et eh bien c'est pareil, quand on a une puissance 0, on multiplie 0 fois et on retombe du coup sur l'élément neutre de la multiplication 1. Cette puissance 0, c'est multiplier 0 fois par 7, ben, on arrive sur l'élément neutre 1. Cette page est un peu compliquée, ne notez pas, mais si vous arrivez à comprendre, c'est bien pour la suite de votre scolarité. Maintenant, comment on fait quand on a une puissance négative On a vu que quand on a une puissance, on multiplie, on multiplie, on multiplie. Quand on a une puissance négative, on va faire l'opération inverse de la multiplication, vous avez deviné, la division. Puissance par un nombre négatif, c'est diviser l'élément neutre plusieurs fois par le même nombre. Par exemple, 7 puissance moins 4, c'est 1, l'élément neutre de la multiplication. Divisé par 7, divisé par 7, divisé par 7, divisé par 7. On va diviser par 7 4 fois. Un tableau de résumé, je vous propose de mettre pause et de noter. A puissance n c'est A fois A fois A fois A. combien de fois N fois, un certain nombre de fois. A puissance moins N, c'est 1 divisé par A puissance N. Autrement dit, c'est 1 divisé par A, divisé par A, divisé par A, divisé par A. Combien de fois on divise par A N fois. A puissance 1, c'est multiplié une fois par A, donc ça donne A. Ça change pas, il faut connaître ça. Et à puissance 0, comme on vient de le voir, on tombe sur l'élément neutre 1. Ces quatre formules, il vous faut les connaître par cœur. Dans votre cahier de théorie, vous avez dû noter la définition des puissances ainsi que le tableau de résumé. Et c'est bien pour vous également si vous avez compris les histoires d'éléments neutres. Pour Descartes, si l'on pense, ça veut dire qu'on est vivant. Mais si l'on pense à rien, ça veut dire qu'on n'est rien. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.